Aujourd'hui, dans la serre, Lexi a trouvé... un tronc. <rire> T-R-O-N-C. Tronc. Un tronc. Un tronc d'arbre. Aujourd'hui, à la serre, Lexi a trouvé une branche. B, R, A, N, C, H, E. Branche. Une branche. Une branche d'arbre.